Cours de sciences sociales, Collège Visitation La Berlière. La critique des sources, par Sylvain Dramet. Vous vous promenez en ville, soudain vous tombez sur un morceau de pizza. Vous avez très faim, mais vous n'allez pas manger ce morceau de pizza, parce que vous ne mangez pas les morceaux de pizza inconnus. Vous allez vous poser de nombreuses questions sur ce morceau de pizza, comme qui a déposé ce morceau de pizza à cet endroit pourquoi cette pizza a-t-elle été déposée à cet endroit Qui l'a faite, cette pizza, quand cette pizza a-t-elle été préparée et quels sont ses ingrédients et Même si vous répondez à toutes ces questions, il est très peu probable que vous mangiez cette pizza parce que vous allez continuer à vous en méfier. Vous devez avoir exactement le même type de raisonnement pour une information, quelle qu'elle soit. Vous allez vous poser une question d'où elle vient, comment elle a été faite à partir de quoi a-t-elle été faite C'est ce qu'on appelle la critique des sources. La source d'une information correspond à l'origine de cette information. Critiquer une source, c'est donc se poser des questions sur l'origine d'une information et se méfier méthodiquement de toute information. Comment pratiquer la critique des sources vous allez distinguer une critique externe qui va s'occuper des extérieurs du document, plutôt de la forme du document, et une critique interne qui va plutôt s'intéresser au fond du, docu du document, à son contenu. En ce qui concerne la critique interne, vous allez essentiellement vous intéresser à l'auteur. Qui est son auteur pour ce faire, vous allez reprendre le nom de l'auteur, et maintenant avec les nouvelles technologies, c'est assez facile. Vous allez taper son nom dans Google, et vous allez directement voir quel est son profil. Vous allez aussi vous poser la question de l'origine du document. Plus généralement, l'auteur a été publié dans quelle revue Est-ce que c'est simplement un blog, ou est-ce que c'est le, le site d'un journal plus officiel Quel est le statut à la fois de l'auteur et du lieu où l'article est où le document est publié. Le lieu de publication est aussi important évidemment. Est-ce qu'on est vraiment face à une maison d'édition qui a vérifié les informations, qui a porté une critique à ces informations ou est-ce qu'il s'agit vraiment, comme on le dit souvent maintenant, un pur player, c'est à dire quelqu'un qui publie directement les informations sur internet. Enfin, la date est aussi importante évidemment. Car s'il s'agit d'un élément d'actualité qui date de 2012 et que vous êtes en 2017, cet article n'est plus très pertinent. Enfin, une série d'autres éléments sont aussi à remarquer, comme le nombre de pages, les références bibliographiques qui doivent être bien mentionnées et la mise en page qui peut aussi donner des indices sur le sérieux de la publication. En ce qui concerne la critique interne, on va essentiellement s'intéresser au contenu même du document. On rentre donc dans le document. On va regarder sa structure. Est-ce que le propos est cohérent Est-ce qu'il est bien organisé en paragraphes Est-ce que les éléments sont pertinents Est-ce que ça a du sens L'orthographe est-il correct Alors, c'est important, puisque euh, l'orthographe correcte voudrait dire que le document a été relu, a été préparé, a été retravaillé. Est-ce que le vocabulaire employé est bien celui euh, qui de, doit être employé si vous avez des gros mots dans un document, si vous avez des insultes dans un document, on peut douter de la pertinence et de la fiabilité de celui-ci. Est-ce qu'on est en face d'un jugement de réalité Est-ce qu'on est en face de faits qui peuvent être vérifiés via d'autres sources Ou est-ce que c'est vraiment un ressenti, un jugement de valeur que l'auteur porte sur des éléments Petit exercice pratique pour appliquer cette critique des sources sur un cas concret. Amiens, pour ne pas déplaire à la communauté musulmane, le marché de Noël va changer de nom. Il s'appellera désormais marché d'hiver français. Qu'attendez-vous Bougez-vous. Il s'agit d'un message qui a été partagé de nombreuses fois en fin 2014 sur le réseau social Facebook. C'est d'ailleurs là que je l'ai retiré à ce moment-là. On va se poser des questions tout d'abord sur pour faire la critique externe et tout d'abord qui a publié ce message. C'est un certain groupe « Peuple de France, réveille-toi français d'abord », un groupe public. On voit qu'il s'agit déjà quelque chose qui est très proche de l'extrême droite. Ou euh, « Réveille-toi euh, ». Le « Réveille-toi » montre qu'on veut amener les gens à faire quelque chose. Donc, il ne s'agit pas simplement de dénoncer des, des faits. Ici, on veut vraiment euh, amener les gens à faire quelque chose. Donc, c'est déjà euh, un indice pour nous dire que cet article est quand même légèrement peu fiable. L'auteur de ce poste est un certain Jean Bastide, vous voyez sur sa photo la mémoire des ovnis. Donc en plus de faire de la politique et de vouloir éveiller les consciences, il veut il s'intéresse aux ovnis. Donc on a là un mélange qui s'accommode mal finalement d'une rigueur intellectuelle puisque si vous êtes spécialiste des ovnis, vous n'êtes pas spécialiste politique pour autant et inversement. On voit d'ailleurs dans son profil euh, qu'il est très peu suivi, mais ça ce n'est pas forcément un indice. Surtout, euh, vous voyez DGAC, ENAC, en allant plus loin, on voit qu'il s'agit en fait de secteurs plutôt li liés à l'aéronautique euh, et à l'aérospatiale. Donc qui n'a rien à voir finalement avec les questions de migration euh, ou de culturalisme ou de religion. Donc on a quelqu'un là qui parle en son nom propre, mais finalement euh, qui n'est pas plus crédible que vous et moi sur la question. Quand on cherche sur son profil, on voit qu'il partage certains messages, notamment de Gilbert Collard, qui est un député Front National à l'Assemblée Nationale et qui est euh, un peu raciste, si pas beaucoup. En même temps, on voit que Marine Présidente euh, s'inscrit sur son profil, donc il est clairement euh, d'obédience FN, hein, donc il soutient le Front National, et d'ailleurs vous voyez ici qu'il euh, partage un message avec contactez-nous soit par mail fn46.fr.nationale.com Donc c'est quelqu'un clairement qui fait de la politique, qui tourne pour le FN, mais finalement qui, dissémine, euh, qui diffuse des messages comme ceux-là, mais euh, pas pour la vérité, mais plutôt pour convaincre de la pertinence du message Front National. Donc ici déjà, cet article, ou en tout cas cette publication, d'un point de vue de la critique externe, ça ne passe pas. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas fiable, alors c'est, euh, voilà, euh, Monsieur euh, Jean Bastide fait ce qu'il veut, mais là il énonce des choses qui ne sont pas fiables. Maintenant on va passer à la critique interne et on va aller voir à l'intérieur du document, et on constate en fait que qu'il euh, ne s'agit pas euh, de renommer. Euh, le marché de Noël, d'ailleurs le mot qu'il utilise n'est pas correct puisque le véritable titre du marché de Noël d'Amiens c'est Parfum d'hiver. Et puis, quand on s'intéresse un peu à la mairie, et à pourquoi est-ce qu'elle a pris le nom de Parfum d'hiver C'est parce que Marché de Noël euh, ne marchait plus. Hein, le, le, le Marché de Noël ne connaissait plus un certain succès. Donc, ils ont refait, si vous voulez, euh, une opération marketing Parfum d'hiver, mais qui est nullement ni liée euh, au fait de, de vouloir faire plaisir à qui que ce soit. C'est juste du marketing, finalement, si vous voulez. Et d'ailleurs, on voit bien en dessous, Marché de Noël, en dessous, euh, qui est remis. Donc, euh, la publication Facebook euh, de M. Jean-Bastide est fausse, en plus de ne pas être crédible, elle est totalement fausse. Et si je m'étais attaché évidemment à la forme de son petit message, euh, on pourrait tout de suite voir qu'il s'agissait d'un ignoble montage avec des caractères euh, vraiment euh, mi plique que vous et moi nous aurions pu faire. Voyez ici la pertinence d'une critique des sources. Hein, et la première chose à faire en tant que citoyen responsable, c'est que quand vous voyez une information comme ça sur Facebook, Posez-vous ces questions avant de partager benoîtement. Merci de votre attention et à très bientôt.